Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, créer un diagramme de classe euh, UML avec le logiciel BOO UML, et ensuite comment générer euh, le code Java euh, associé euh, à ce diagramme. Donc, la première chose, on va ouvrir le logiciel BOO UML. Au niveau de, de l'environnement, de la configuration de l'environnement, on va faire attention à à bien préciser euh, le chemin vers euh, notre éditeur euh, de code. Moi là je vais utiliser euh, Notepad euh, pour cette démonstration. Alors, la première chose qu'on fait euh, avec BoUML, ça va être de créer un projet. Donc je vais créer un projet. Je vais le localiser euh, dans un dossier qui s'appelle do, euh, démo euh, bouml. Et euh, par exemple, je vais l'appeler euh, animaux on va raconter une histoire euh, d'animal alors la première chose effectivement qui est essentielle avec euh, BoEML ça va être de préciser euh, quels sont les langages associés euh, à notre euh, diagramme donc ça il faut faire ça dès le début hein. donc on va dire nous qu'on veut faire euh, on va dire on veut faire du java voilà donc notre projet il est créé. il s'appelle euh, les animaux et on peut faire du java alors la première chose qu'on va faire on va créer euh, euh, donc, new class view, donc euh, ouais, c'est ça pour voir les pour voir les classes. On va l'appeler les classes. Voilà, donc c'est euh, ce dossier, euh, ce class view, il va pouvoir te contenir euh, par exemple notre diagramme de classe qu'on va appeler euh, par exemple global parce qu'on va mettre toutes les, les classes dedans. Voilà. Donc on a notre diagramme de classe, en faisant un double clic on l'ouvre et on va créer notre première classe euh, dedans. Donc on va cliquer ici pour ajouter une classe, voilà. Et cette classe on va l'appeler, euh, donc on va raconter l'histoire de Bobby le koala. Donc on va créer une classe koala pour euh, représenter nos ko tous nos koalas. On va zoomer un peu, voilà, que ce soit bien visible alors nos euh, nos quoi qu'est ce qu'ils ont ils ont, ils ont euh, la première chose ils ont un, un attribut un attribut qui va être euh, leur, euh, leur prénom voilà ils ont un prénom alors ce prénom euh, c'est quelque chose qui va être privé qui va être de type string Donc, euh, voilà alors ici là sur mon diagramme on voit juste le prénom et on voit pas le je fais un double clic pour éditer on voit pas le, le, le type de notre attribut Si on veut voir le type de notre attribut il va falloir qu'on change les références euh, d'édition euh, qui sont utilisées euh, par BouML. on va éditer les drawing settings et on va dire que l'on désire voir euh, la définition complète des, des membres leur visibilité et euh, voilà, c'est les classes members stéréotypes. et on applique. Donc voilà. Bah, moi, ça me plaît comme ça. Donc le petit moins, c'est pour la visibilité. On a dit privé. Et euh, là, on voit le, le, le type euh, donc de, de l'attribut prénom. On va rajouter euh, un constructeur de notre méthode. C'est ce qui s'appelle une opération dans UML On va l'appeler quoi là notre constructeur, bah on va dire, voilà, que pour euh, quand on veut construire un nouveau koala, il faut lui donner un prénom. On va le typer. Donc, voilà, Hop. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc on a le prénom, euh, le koala avec son constructeur. Alors pour le code Java, si on veut associer du, du code Java, on va aller cliquer par exemple et on va dire Edit Java Body. Voilà, donc là j'ai mon, euh, mon éditeur euh, Notepad++ qui s'est affiché. Donc nous ce qu'on veut c'est dire que le prénom il est égal à un prénom. Le prénom du koala il est égal au prénom euh, fourni. Là je fais un CTRL S pour sauver. Je peux fermer ça et ici donc euh, je vais faire un ok pour enregistrer le code on va ajouter une, une deuxième méthode donc qui s'appelle donc une opération on va appeler ça par exemple se présenter se présenter alors se présenter c'est une méthode euh, publique on va laisser euh, son type de retour on va dire qu'elle est type void et puis elle va par une méthode pour, euh, par exemple, écrire euh, « bah Bobby va se présenter, il va dire « Bonjour, je m'appelle Bobby euh, ». Donc, le code, on va ajouter le code de cette méthode. Alors, nous, ce qu'on connaît, c'est le prénom euh, du koala. On va dans l'onglet Java, « edit body ». Donc là, on va écrire euh, sur la sortie standard, « system.out ». Donc, euh, on donne notre prénom, le prénom du koala, plus euh, donc, euh, alors, ça va faire s'il s'appelle Bobby, donc il dira bon, bon, bonjour. Alors, on va faire, ouais, on va plutôt écrire plutôt bonjour, euh, je suis, et puis là, on va rajouter le prénom. Et on va mettre un petit point d'exclamation à la fin de la ligne. Voilà, donc là, avec ça, on a la présentation. Euh, euh, voilà quand on lui demandera de se présenter il nous écrira bonso bonjour je suis euh, Bobby, c'est Bobby ou bonjour je suis euh, le prénom de, du koala. Voilà. Donc là on sauvegarde, donc là notre koala il est capable, on est capable de le créer, il est capable de se présenter. Ça c'est déjà bien pour euh, pour notre euh, opération euh, qu'on souhaite faire. Alors après qu'est-ce qu'on va va faire euh, On va, on va faire On va regarder ce qu'il faut pour euh, générer le code donc le code qui est associé à cette classe-là, donc on va ajouter donc, euh, une vue de déploiement, on va l'appeler les classes aussi, voilà, on va l'appeler les classes, et donc pour générer euh, le code de, de la classe koala, on va ajouter un artefact, qu'on va appeler koala, on ne va pas s'embêter, il hein. ne faut pas la peine de on va l'éditer cet artefact, alors là je redimensionne, voilà, on va dire que le stéréotype c'est un source, java on va dire qu'on veut les définitions euh, par défaut, ah oui alors il faut que j'associe la classe évidemment, donc là on a les classes qui ne sont pas encore associées à des artefacts, donc on va l'associer, je reviens dans l'onglet euh, source et là on va cliquer sur euh, default definition, on fait OK. Donc là, voilà. Donc cet artefact est associé à la génération du code de Koala. Alors maintenant, il va falloir qu'on précise où ce code est généré. Alors, pour générer ce code-là, on va dire que dans. Alors, je me souviens plus où c'est. Ah oui, c'est dans. Hop, voilà. Generation Settings. Alors hop, je réduis tout ça. Donc on va dans l'onglet directory. Donc pour euh, java route dire, on va dire qu'on veut redescendre d'un étage. Donc par rapport à notre euh, dossier, ça veut dire qu'on va, si je suis dans les animaux, bah, je vais redescendre dans boom. Booml là. Et ici on va par exemple créer un dossier euh, euh, va contenir notre code, on va l'appeler par exemple code java une code tout court, hop, on peut pas s'embêter, voilà, je valide alors maintenant je vais essayer de faire une génération de code Donc, generate java donc là il m'explique que le code, pourquoi là il a été généré donc dans le dossier code java voilà.java on peut fermer et on va aller voir dans le dossier si euh, donc on voit que le, à côté, voilà. on voit que le dossier code il a été euh, créé et on voit que dans ce dossier euh, koala, hop, on a le code qui a été euh, généré. Donc on peut l'éditer pour voir le, le code que ça nous donne. Donc on a bien, euh, on retrouve bien le, le, tout le code qui a été euh, qui a été créé. Alors arrivé à ce stade, euh, bah, il faudrait créer euh, une classe avec un main pour pouvoir faire fonctionner ce code-là, mettre ça dans une application et pouvoir faire fonctionner tout ça. Comme on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Puis Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment générer un main dans une autre classe et comment compiler tout ça pour avoir notre application Java qui fonctionne complètement. Donc sur ce, bah, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.